salut salut alors dans cette nouvelle vidéo aujourd'hui je vais aborder 5 points donc je vais te donner 5 conseils pour attirer des prospects de qualité tu n'es pas sans ignorer que si tu possèdes un business sur internet et eh bien l'essence même de, du moteur de ta boîte c'est les leads qui rentrent dans ta liste donc je vais te donner 5 conseils vraiment très importants. le quatrième et le cinquième je t'invite véritablement à les écouter et les mettre en pratique alors le premier point ça va être vraiment du contenu de qualité Alors jusque là je vais rien inventer mais qu'est ce que du contenu de qualité créer un Contenu attrayant, lorsque l'on parle par exemple des réseaux sociaux, et eh bien il faut le savoir que les algorithmes font la loi. Potentiellement donc apporter de la valeur, apporter de l'émotion, jouer sur les sentiments, jouer sur l'émotion dans tes contenus pour que l'algorithme puisse déceler, que ton contenu intéresse ton audience. Ça c'est crucial vraiment d'avoir un contenu à haute valeur de premier ordre qui va vraiment apporter de la valeur à ton audience. Joue aussi sur les émotions, montre ton expertise, ta crédibilité. Tu es tributaire des algorithmes, les algorithmes vont mettre en avant ton contenu vers un... Flot de gens vers une partie de ton audience, voir véritablement si le contenu impacte. Et en fonction des interactions, eh bien, il se peut que ton contenu soit plus massivement diffusé. Plus tu vas être massivement diffusé, plus tu vas vers d'écho et plus tu vas toucher potentiellement des futurs prospects. Ça, c'est le point numéro un. Le point numéro deux, eh c'est optimise tes pages sur les réseaux sociaux. Si tu communiques sur les réseaux, je t'invite véritablement à avoir un contenu ou des profils qui sont de type carte de visite. Je m'exprime. Ton profil, notamment par exemple sur Facebook sur Instagram, il faut absolument que la personne qui ne te connaît pas, lorsqu'elle visite ton profil, puisse savoir assez rapidement qu'est-ce que tu proposes et qu'est-ce que tu fais. Donc ton profil, vraiment, c'est la première chose que l'on voit, c'est aussi la première impression que la personne se fait, c'est important de l'optimiser. Beaucoup de personnes oublient ça. Tu peux avoir une communication parfaite sur les réseaux et avoir un profil dégueulasse, et eh bien, tu vas pas attirer l'attention et les gens vont partir puisqu'ils ne vont pas comprendre ce que tu proposes et puis même on va dire que ça va te desservir pour l'image puisque si ton profil est pas et eh bien les gens vont pas forcément vouloir rentrer en conversation avec toi c'est de rester donc professionnel Mets en avant ce que tu penses utile, utile de diffuser sur ton fameux profil pour que les personnes, encore une fois, captent assez rapidement ce que tu as envie de mettre en avant. Ça, c'est le point numéro 2. Ensuite, le point numéro 3 pour faire rentrer des leads dans ta liste, eh bien, c'est d'avoir une page de capture. Donc, crée une page de capture qui attire l'attention. Ça, c'est encore une fois, c'est très important parce que sans ça, bah, tu ne vas pas aller bien loin, tu ne vas pas pouvoir collecter des emails qui vont rentrer dans ta liste. Qu'est-ce qu'une page de capture Une page de capture, c'est une page avec une promesse, une promesse qui impacte ton audience, qui va proposer, en gros, un bonus en échange des coordonnées de la personne. Ça, c'est encore une fois quelque chose que tu dois mettre en place. Fais en sorte que tes visiteurs fassent waouh lorsqu'ils lisent la page et qu'ils aient véritablement envie de rejoindre le mouvement en laissant par exemple leur email pour recevoir le cadeau, pour entrer dans ta newsletter. Bref rend sexy ta page de capture pour vraiment intéresser les gens à vouloir laisser spontanément leur email, puisqu'aujourd'hui c'est assez difficile d'obtenir les coordonnées de la personne si celle-ci ne sent pas forcément un véritable intérêt pour ce que tu proposes. Donc donne envie à ton prospect, c'est la manière dont tu vas pouvoir acquérir des leads dans ta liste. Le point numéro 4, eh c'est un point euh, encore une fois important à implémenter qui va avec les trois précédents. C'est fait des lives, c'est à dire communique, mais sois connecté avec ton audience Aide la proximité. Aujourd'hui, dans un monde où les gens sont notifiés de partout, sont sollicités de partout, l'eldorado, c'est véritablement de capter l'attention de ton audience. Et comment capter l'attention de ton audience Eh bien, joue sur le fait qu'il y a des possibilités de faire des lives, notamment sur les réseaux sociaux, de faire des webinaires, faire des ateliers, faire des masterclass. Connecte-toi avec ton audience, invite les gens à participer pour te voir en direct et pouvoir bah, converser avec eux, échanger laisser les gens poser des questions répondre en direct ça apporte de la crédibilité ça permet d'avoir une connexion avec les gens ça met de la rassurance et les gens aiment beaucoup ce genre de format donc si tu te sens à l'aise véritablement implémente ça ajoute sur ce quatrième point donc des lives et avoir une proximité pour que les gens se sentent rassurés et que eux perçoivent que tu es l'expert ou l'experte dans le domaine dans lequel tu agis et enfin le cinquième point et eh bien c'est publier du contenu partageable tu as le contenu de qualité donc je t'ai cité un point numéro un mais tu as également le contenu partageable c'est-à-dire qu'il faut que tu puisses intégrer les codes ADN des plateformes. Sur une plateforme réseau social ou réseaux sociaux, eh bien, les gens aiment liker, aiment partager. Parce que le contenu qui va devenir viral, eh bien forcément, il va faire plus de bruit qu'un contenu qui va rester sans interaction. Essaye de créer vraiment du contenu qui donne l'opportunité à de nouvelles personnes de te connaître. Et ça, c'est sur le contenu que ça va jouer. Donc, essaye de publier des choses qui répondent, disons, au code ADN de la plateforme. C'est-à-dire, par exemple, sur Instagram, c'est très très visuel. Donc, essaye potentiellement de faire en sorte que les gens puissent partager, par exemple, ton contenu dans leur story. Ça peut être du contenu vraiment à haute valeur avec qui va jouer, qui va toucher les émotions de ton audience. Ça peut être des choses assez assez fluide assez simple à partager mais l'idée c'est pas forcément qu'on parle de ton contenu mais qu'on parle de toi donc plus tu vas diffuser massivement du contenu qui va se partager et plus potentiellement les gens vont venir vers toi et ça rejoint le point donc numéro 2 c'est que si ta biographie par exemple ou ton compte est optimisé et eh bien les gens vont assez rapidement comprendre qui tu es ce que tu fais potentiellement s'abonner à toi ou alors venir te contacter donc essaye vraiment véritablement de mettre en place des euh, du, euh, des, des liens partageables, des, des contenus partageables sur tes différents réseaux. Quand tu communiques, n'hésite pas à vraiment jouer le jeu de contenu de valeur. Joue sur les émotions. Également, essaye d'avoir du contenu dans ton contenu de valeur qui se partage, bien entendu, mais qui est simple, facile et compréhensible pour que les gens puissent vraiment jouer le jeu de partager ce contenu-là. Et encore une fois, faire écho et toucher un masse de personnes, masse de personnes pour qui tes messages résonnent, pour qui ton profil euh, résonne également et pour qui les personnes vont venir s'inscrire dans ta liste. Voilà cinq points qui vont euh, être importants pour attirer vraiment et des prospects de qualité. Je résume. En numéro 1, c'est du contenu attrayant qui va jouer sur la valeur, mais aussi sur les émotions. En numéro 2, optimise tes profils sur les réseaux sociaux type carte de visite. N'hésite pas véritablement à mettre en avant ce que tu penses utile. En 3, crée une page de capture qui est impactante et attirante avec une belle promesse, un bonus derrière qui va donner envie de vouloir s'inscrire. En 4, fais des lives, connecte avec ton audience. N'hésite pas à en faire de temps en temps. Connecte, fais des questions-réponses, laisse les gens poser des, des questions dans les commentaires, réponds-y en direct. Connecte avec eux pour montrer vraiment qu'il y a une proximité et que surtout que tu de leur questionnement. Et enfin, en 5, du contenu partageable, du contenu que tu vas pouvoir diffuser, que les gens vont assez facilement partager sur leurs différents réseaux afin de faire écho et attirer massivement plus de personnes à intéresser potentiellement d'autres personnes qui viendront sur ton profil et s'abonner à ta newsletter. J'espère que cette vidéo va t'aider. N'hésite pas à mettre ces cinq points en place. N'hésite pas à les mettre en pratique si tu veux, encore une fois, attirer des prospects de qualité. N'hésite pas à t'abonner, n'hésite pas à cliquer en dessous, n'hésite pas à liker cette vidéo, n'hésite pas à t'abonner à ma chaîne YouTube. Pour d'autres vidéos, je vais répondre à plein de questions qu'on m'a posées. Je vais te donner un maximum de valeur pour t'aider à développer ton business sur Internet. Je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.